Sur ce, je donne la parole à M. Alain Antille qui va introduire et après je passerai, je suivrai l'ordre qui est prévu dans le programme qui nous a été remis. Merci bien. Monsieur Antil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je euh... vous préviens, je vous informe que la synthèse sera faite après par M. Antille et moi-même et je présenterai... le les conclusions à la séance de demain matin à la plénière de demain matin. Merci. Monsieur Antille. Merci, Monsieur le Président. Euh, je n'aurais pas la prétention d'introduire cette table ronde qui va aborder des sujets extrêmement variés, mais euh, je vais essayer de faire le lien avec ce qui a été dit hier sur la, sur la plénière sur le Sahel pour, euh, pour, pour, pour illustrer un petit peu l'évolution de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, euh, on est un peu plus de dix ans après euh, le début des problèmes au, au nord du Mali et on a aujourd'hui beaucoup de, de, de littérature scientifique produite par des chercheurs africains, européens et autres euh, pour, euh, pour pouvoir avoir un peu de recul sur, sur, sur cette évolution. Euh, quelques idées. Euh, vous n'avez pas dit combien de temps on avait Je ne veux pas abuser Je voudrais vous remercier, d'ailleurs, vous êtes nommé mon, mon assistant pre premier pour m'aider à, à gouverner cette <rire> séance. <rire> en vertu des pouvoirs que vous ne m'avez pas conférés, mais que je me suis conféré. Et, <rire> et je crois qu'on va limiter un peu, hein, puisqu'on a de 17h à 19h, c'est ça, il est 17h20 déjà. Commençons, on va voir. Et je vous fais confiance pour que, en 7-10 minutes chacun, euh, on est, euh, les panélistes ont, ont 7 à 10 minutes et nous aviserons en fonction du temps qui restera des de autres interventions. Je crois que c'est plus prudent comme ça. Allez-y, mais tenez compte de ce que... Nous sommes un certain nombre ici et que chacun doit pouvoir placer au moins un mot avant la fin de la séance. Oui, c'est ce, ce que j'avais compté à peu près, donc Merci. ça, ça m'arrange tout à fait. Ça euh, va poser la question. Oui. Euh, donc pour revenir sur l'évolution du Sahel, on a, maintenant il y a quelques leçons qui peuvent être tirées à la fois de ce qui n'a pas marché et de ce qui a marché. Parce qu'au euh, Sahel, il y a... Il y a plein de pays qui ont essayé des, des, des, des politiques, euh, certains n'ont pas réussi du tout et d'autres euh, semblent dans une meilleure voie. Donc je vais me faire la synthèse de, de à la fois cette littérature scientifique et euh, d'un de, de, certain nombre de mesures qui ont été prises. Euh, et j'irai par quelques constatations, euh, six ou sept ma maximum. Euh, la première, c'est qu'il ne faut pas penser ce conflit euh, du Sahel et qui est en train de déborder sur d'autres États d'Afrique de l'Ouest comme en termes de terrorisme international. Évidemment, il y a une dimension terroriste internationale dans ce conflit, mais ça n'est qu'une dimension dans un champ beaucoup plus complexe. Euh, et euh, si les dimensions euh, internationales sont présentes, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des puissants moteurs internes à ces conflits. Euh, et ce sont des insurrections auxquelles on a affaire, et ces insurrections prennent différentes formes, et l'une des formes est effectivement le salafi-djihadisme. Mais ce n'est pas la seule forme. Aujourd'hui, si, si on prend la mortalité des civils, enfin, les, les, les civils qui ont été tués dans, dans des pays comme le, le Mali et le Burkina Faso ces trois ou quatre dernières années, euh, on voit que euh, certains, euh, certaines milices d'autoprotection ou de groupes armés ont fait euh, pas autant de victimes que les djihadistes, mais euh, un, un certain nombre, un pourcentage euh, important. Donc il faut avoir ce premier constat euh, en tête. Donc le deuxième, c'est euh, ne pas nier les racines internes des, des conflits. Euh, c'est important de le dire parce que finalement, et les acteurs extérieurs et les acteurs euh, étatiques ont tendance à le faire. Les, les acteurs étatiques, parce qu'ils se dédouanent ainsi de leurs responsabilités, c'est... C'est toujours pratique de dire que bah, finalement c'est la fatalité, ça vient d'ailleurs, euh, surtout quand il y a des raisons de le, de, de le dire. Et puis les, les, les, les acteurs extérieurs, ça les arrange aussi parce que euh, Barkhane n'aurait certainement pas eu de mandat pour faire autre chose que de la lutte antiterroriste. Si on avait défini collectivement qu'il s'agissait d'une insurrection armée contre l'État central, euh, est-ce que les Français auraient pu ou auraient dû se déployer au Mali Ce n'est pas du tout évident. Donc tout le monde a intérêt à définir euh, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier euh, à travers des définitions réductrices qui euh, arrangent politiquement. Euh, ce n'est pas nouveau, euh, on, on fait ça depuis, euh, depuis très longtemps. Il faut avoir une lucidité sur euh, les fragilités, euh, sur les revendications non entendues de, de part de la population et sur les discriminations. Euh, sur des bases régionales euh, communautaires euh, de populations entières. Et ces frustrations peuvent s'exprimer de manière violente. Évidemment, c'est le dernier recours. Il y a eu des signaux d'alerte avant, euh, dans, dans certains pays, mais euh, c'est comme ça qu'il faut entendre ce qui se passe euh, au Sahel. Et on ne peut pas comprendre l'extension du conflit si on ne comprend pas ça. Euh, la troisième leçon que l'on peut retenir, c'est que la réponse, je dirais, militaro-sécuritaire, elle est nécessaire, indispensable, il ne faut pas être naïf, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et l'autre partie de la réponse n'est pas forcément dire on va augmenter les aides. Parce que quand on a un peu de, de, de... Enfin, si on réfléchit un peu sur ce qui s'est passé sur ces dernières décennies, euh, les aides peuvent être parfois, peuvent alimenter finalement le, la, la conflictualité si elles sont massivement détournées et que les populations soi-disant récipiendaires ont conscience de ces, euh, de ces évaporations multiples, on va dire, qui se font au niveau national comme au niveau local. D'ailleurs, il ne faut, faut pas mettre tout sur le dos des, euh, des États non plus. Euh, ce que demande, il euh, y, y a eu des travaux notamment sur euh, finalement euh, ce que demanderaient à minima les populations sahéliennes qui pour certaines ne croient plus vraiment que les états puissent apporter le développement ces populations il y a eu des questionnaires, il euh, y a eu des choses très très intéressantes qui ont été faites au Mali euh, demandent qu'à minima euh, les forces de sécurité puissent apporter la sécurité des populations et qu'il y ait un appareil euh, judiciaire qui, est, euh, qui, qui puisse faire des arbitrages euh, non contestés et non contestables. Ce qui n'est pas le cas dans bien des, euh, des litiges, malheureusement, notamment dans les litiges fonciers dans les espaces ruraux. Euh, ça, cette question de la, du système de justice et euh, de la sécurité des populations, c'est quelque chose d'essentiel de, qui vient même encore avant euh, la question de l'aide et du, du développement. Euh, quatrième point, euh, il faut des réponses sécuritaires, je viens de le dire, mais il faut que ces réponses sécuritaires soient, euh, euh, soient pensées de telle manière qu'elles ne euh, rajoutent pas de l'insécurité à l'insécurité. C'est-à-dire qu'on euh, a eu dans certaines réponses militaires dans les pays sahéliens euh, une réponse militaire un peu euh, mal designée, on va dire, avec du mauvais anglais, qui a euh, accru finalement la violence dans certaines parties des territoires. Donc, ça, c'est un aspect extrêmement euh, important. Euh, parce que quand on, on, on pense qu'on tue des terroristes en, en arrivant dans des villages qui effectivement fournissent des terroristes, on radicalise la situation et, euh, et, et c'est ce qui se passe par exemple en ce moment au centre du Mali. Donc il faut... Euh, et il y a des pays israéliens qui, euh, qui réussissent mieux que d'autres. Donc ce n'est pas non plus une fatalité ou un... Ou un ou, je ne suis pas là pour porter une parole de, de, de, de désespoir. Le cinquième point, c'est euh, ça a été évoqué hier, mais j'aimerais revenir sur ce point, c'est penser que la réponse désordonnée de la communauté internationale euh, n'est que du ressort de la communauté internationale, là encore, il faut interroger cette pensée. Parce qu'en réalité, et on, on l'a vu notamment au tout début, dans les premières années de ce qui s'est passé au Mali, euh, en fait, si on considère que euh, les aides sont des rentes et que les aides en, en temps de guerre sont des rentes comme des autres, euh, un pays, s'il veut continuer à avoir des rentes, il, ont, il, a, il a intérêt à avoir beaucoup de guichets qui soient peu coordonnés les uns avec les autres. Je ne dis pas que tous les pays sahéliens ont fait ça et je ne dis pas que les pays sahéliens qui ont pensé comme ça à une époque le font encore. Mais ça a été un problème. Ça a été, ça a été dit à plusieurs reprises par des, des gens de la communauté internationale. Euh, C'est vrai, ça, euh, ça a été prononcé hier, qu'au début, quand on regarde le début des années 2010, il y a eu, euh, il y a eu une quinzaine de, de stratégies Sahel Banque mondiale, l'Union européenne et tout ça. Il n'y avait même pas la même définition géographique du Sahel. D'ailleurs, c'était assez, assez étonnant. Mais il ne faut pas sous-estimer cet aspect de, de, de, de politique intérieure importante. Plus on a de guichets, moins les guichets se parlent les uns avec les autres, et plus on a, de, finalement, de sources de financement, d'argent qui rentre, et on n'a pas intérêt. Si on voit ces choses-là simplement en termes de rente, de euh, que, que ça, tout ça se coordonne. Je vous rassure, monsieur le Président, j'ai bientôt fini. Euh, la sixième euh, leçon qu'on peut retenir, c'est euh, penser qu'il s'agit d'une crise passagère euh, qui sera réglée dans cinq ans. Euh, je pense qu'aucun d'entre nous le, le, le pense, mais euh, de toute façon, on est en train de vivre une espèce de rupture historique de plusieurs dimensions, en fait. Il y a plusieurs dimensions qui se, euh, qui se conjuguent les unes aux autres. Il y a effectivement euh, la, la question du terrorisme international. Ça, c'est une chose. Euh, on, a, on peut lire ces révoltes comme des révoltes des périphéries contre les centres politiques. On peut lire ces, ces insurrections contre, euh, comme des révoltes des campagnes contre les villes. On peut lire certes, ces insurrections comme les révoltes des dominés, d'hier, ce qu'on appelle euh, en sciences sociales les cadets sociaux, euh, c'est-à-dire les anciennes couches serviles, par exemple, qui sont nombreuses au Sahel, qui essayent de s'émanciper de la tutelle politique dans un certains euh, espaces ruraux, et ça peut générer de la violence. Par exemple, vous savez, euh, comme moi, enfin, tous ceux qui connaissent le Sahel le, Sahel le savent, dans certaines zones, quand on est d'origine servile, on n'a pas accès à la propriété foncière, même quand on est libéré. On est un sous-citoyen. Ça, ça dure depuis parfois une ou deux générations dans certains endroits. Et à un moment, les gens n'acceptent plus ces situations. C'est d'ailleurs à l'origine de, de, de, du recrutement dans certains... Dans certains... Euh, groupe djihadiste, si on regarde par exemple le groupe djihadiste qui s'appelle Ansarul Islam, qui est né euh, au nord du, euh, du Burkina Faso, qui est lié à la Katiba Massina, mais qui a une, son autonomie. Les premières recrues étaient des gens d'origine servile et leurs premières victimes, c'était les élites de leur, de leur propre communauté. Donc, ne résumons pas non plus les problèmes sahéliens des problèmes intercommunautaires. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les communautés. C'est très important. Et parfois, ils sont encore plus euh, violents. Euh, enfin, euh, et c'est le, le, peut-être le, le, le, un point qu'il faut aussi méditer, euh, il faut... Je que euh, même si la majorité des populations au Sahel est, est aujourd'hui horrifiée et contre les violences des, des, des salafistes djihadistes, il n'est pas du tout dit que une partie importante des populations sahéliennes ne soit pas d'accord avec l'objectif politique final des salafistes djihadistes. Ils sont juste contre la méthode et la violence c'est-à-dire changer les modes politiques existants pour quelque chose, de brancher sur un référentiel euh, euh, religieux, non pas seulement pour l'amour de la religion, mais tout simplement pour avoir une gouvernance beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, acceptable. Et d'ailleurs, dans, dans, dans les zones qui sont conquises, euh, je lisais un papier euh, extrême, extrêmement important, euh, à mon avis, qui, euh, qui, euh, qui, hein, qui a été produit il y a, quel, qui a quelques jours, par deux chercheurs qui ont travaillé sur le, lac Saint, euh, le bassin du lac Tchad et qui montraient, par exemple, que Boko Haram d'Abou Bakar Chekao et euh, euh, l'État islamique en, en Afrique de l'Ouest n'avaient pas du tout la même vision de ce qu'il fallait faire. On les range tous les deux dans la même, dans la même catégorie. D'ailleurs, ils se battent entre eux. Donc le, la catégorie non, je, terroriste... Je, je, est... je pense que la 10 minutes sont passées. Voilà, hein. je, je, conclue je conclue juste. Joué, ouais. Et, euh, et euh, ce que je vous ai dit, je vais, je, je vais juste le terminer en une phrase, c'est qu'une partie des, de, de ce qu'on appelle les terroristes sont en train d'installer dans certains espaces ruraux euh, des systèmes juridiques euh, alternatifs à celui des États et qui ne sont pas forcément, dans certains cas, moins acceptés. Ils sont même plus appréciés parce que plus transparents et moins corrompus. Alors je ne me fais pas promoteur de, de ce courant, euh, de ce courant euh, violent, mais il faut euh, avoir ces choses-là en tête. Merci et désolé d'avoir été un peu long. Euh, non, euh, la, la tolérance bénéficie au premier qui a parlé, mais le dernier ne peut pas espérer avoir la même tolérance.